Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, la méthode mère est un réseau de partenaires, de coachs neuro en nutrition. Nous ne sommes pas des psychologues ni des psy quelque chose. Nous ne travaillons pas sur le passé, nous sommes des hommes et des femmes de terrain. Et nous aidons, nous vous aidons à agir sur le présent pour changer votre futur. La solution se trouve dans le décodage des comportements qui vous poussent à manger, les comportements que vous avez aujourd'hui.